Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Alors la vidéo du jour ça va être une intervention sur un chantier, je vais traiter un nuisible que j'aime pas du tout faire, ce sont des fourmis. Alors je sais qu'il y a des amateurs de fourmis qui me suivent, c'est un insecte qui est important pour l'écosystème, comme les abeilles, donc j'aime pas trop faire ça, mais ça fait partie des nuisibles. Quand vous avez des fourmis qui rentrent dans les maisons, ou dans les restaurants, ou les usines agroalimentaires, c'est très gênant, donc il faut faire quelque chose. Donc vous allez voir, il y a plusieurs euh, méthodes. Hein. Donc aujourd'hui, moi, je vais intervenir dans une maison pour des fourmis charpentières. Le vrai nom de, de la fourmi euh, scientifique, je le connais pas de tête. Hein. Donc je vous le marquerai en bas là. Donc comme je vous disais, je vais traiter dans une maison. C'est des fourmis charpentières qui vont nicher dans les combles et qui s'attaquent à l'isolant ou au bois. Ça dépend, de, euh, en règle générale, c'est souvent dans les vieilles maisons. Donc on les voit souvent, ils se suivent à la queue leu sur les façades. Ils montent jusqu'à la toiture et les fourmis sont noires et rouges. Donc, en règle générale, ces fourmis arrivent toujours soit d'un arbuste, soit d'un arbre. Donc, mon but à moi, c'est de ne pas détruire les fourmis qu'il y a dans l'arbre ou dans l'arbuste. Mon but à moi, c'est de détruire les fourmis qu'il y a sur la maison. Et aussi, surtout, éviter que d'autres fourmis y retournent. Donc, comment faire pour faire ça Mais Tout simplement, ça dépend de l'insecticide qu'on va utiliser. Donc, il y a deux sortes d'insecticides. Vous avez un insecticide classique rémanent. On appelle ça l'insecticide au toucher. C'est-à-dire que quand la fourmi va marcher sur l'insecticide, même s'il a séché, il va mourir au bout de quelques minutes ou quelques heures. Et après, vous avez la, le deuxième insecticide, qui est un insecticide à microcapsuler. C'est-à-dire que c'est des petites billes qu'on ne voit pas. C'est un produit liquide, mais en fait, dedans, il y a des petites billes. Donc ces petites billes, en fait, la fourmi, quand elle va marcher dessus, il y a des petites billes qui vont se coller sur son corps. Elle va ramener ça dans son nid. Et du coup, quand ils vont se nettoyer ou quand ils vont se marcher dessus, tout ça... Que les fourmis se montent dessus et ben elle va tuer toute la colonie et mon but à moi c'est de pas tuer le nid qu'il y a dans les arbres ou dans les arbustes donc je vais utiliser le premier produit le mieux c'est que je vous montre la vidéo donc les fourmis arrivent de cet arbuste Et monte sur le mur. Ils oui, vont jusqu'à la toiture, suivent tout ce chemin. Là, on les voit monter, et hop, et à partir de là, ils commencent à rentrer dans la charpente. Donc, là, je vais voir l'accès au comble. On va traiter depuis les combles on va monter sur la petite toiture, on voit la porte de comble une punaise de bois qu'est-ce que je vois encore des fourmis qui se promènent sur toute leur façade bon, donc là je vais rentrer dans les combles et on va aller voir comment ça se passe. Ah, surprise Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des guêpes qui m'attendent derrière la porte. Les petites malines. Il va falloir que je fasse attention à ne pas me faire piquer. On va essayer de faire partir les guêpes. dehors bon on va leur envoyer on va préparer le nébulisateur on va leur envoyer un coup dans la figure ça va être chaud chaud en tout cas je vous dis il fait 26 degrés et ça fait du bien Voilà les combles, Maintenant, je vais récupérer le matos, je vais fermer la porte et je vais traiter la façade. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt les dédés. Toi qui n'est pas encore un petit dédé, fixe ce logo et abonne-toi en cliquant dessus.